Comment se détacher du regard des autres et pouvoir performer à son plein niveau C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de haute performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants.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 alors peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu techniquement, t'es à fond, tactiquement, t'es à fond, physiquement, c'est à fond. Bref, tu sais que t'as le potentiel, les gens te disent que t'as le potentiel, mais toi, bah, tu sais pas pourquoi t'arrives pas à performer à ton plein niveau. Et je voulais juste aujourd'hui te donner une clé que j'ai euh, appliquée récemment sur euh, un live de questions-réponses. Et c'était impressionnant, en fait, avec un, un jeune dans un sport euh, individuel du tennis de table. Et du coup, bah, il me disait, mais... Je comprends pas en fait quand je joue face à certains joueurs, bah j'arrive, j'arrive pas à exprimer mon plein potentiel et je sens que je suis bridé. Et du coup, bah c'est plus eux, euh, c'est plus moi qui les fait gagner que eux qui gagnent réellement. Et donc je lui ai demandé. Ok, je lui dis, mais là en fait par rapport à ce que tu me dis, euh, j'ai l'impression que pour toi c'est important d'être humble, n'est-ce pas il fait bah ouais carrément pour moi l'humilité c'est important et je lui dis ok du coup tu vois que hein, pour toi l'humilité c'est important et du coup au même degré où tu vas créer le concept c'est important d'être humble pour moi et eh bien au même degré tu vas créer le concept et eh bien arrogant c'est mal ok et du coup bah ce qui va se passer je lui dis dis moi des, des joueurs qui t'énervent euh, autour de toi euh, dans ton équipe il me dit bah lui je l'aime pas parce que euh, quand il joue contre moi et eh bien il ne s'engage pas à 200% et du coup qu'est ce que tu lui reproches il me dit bah je, je lui reproche d'être arrogant je sais bah, pas tu vois en fait vu que lui tu le perçois arrogant et t'aimes pas ça et eh bien toi tu vas t'empêcher de dire que tu veux jouer à un plus haut niveau parce que lui il avait commencé un plus tôt, plus tard pardon que les autres et du coup bah forcément il y a eu moins de progression puisqu'il s'entraînait à fond depuis deux ans alors que certains ça faisait cinq ans. Donc forcément en termes de normalité c'était normal dans la dans la progression qu'il soit moins bon alors qu'il sait qu'il pouvait être meilleur. Donc il s'empêchait en fait de se dire bah, ok j'ai que deux ans d'expérience et je peux aller au dessus de ça et je peux performer. Donc ce qu'on a vu, c'est que forcément, vu qu'il percevait des gens arrogants et il ne les aimait pas, et eh bien lui, ce qui se passait, c'est qu'il s'empêchait de dire tout fort Bah, moi, ça fait que deux ans que je suis là, mais mon intention, c'est de, euh, de vous battre clairement et de dire ça parce qu'il savait qu'il avait le potentiel il s'empêchait parce qu'il avait peur d'être perçu comme arrogant alors du coup en, en, en dépolarisant simplement ça déjà en allant voir ok mais c'est quoi finalement être arrogant factuellement ah bah c'est il ne s'engage pas face à des joueurs qu'il perçoit moins bon et du coup on allait voir quand lui faisait ça on a dépolarisé ça ce qui fait qu'il a vu que finalement c'était bah, c'était ok de faire ça donc c'était ni bien ni mal ou et bien et mal au même degré donc il s'est autorisé il s'est donné le droit d'être comme ça et donc forcément qu'il s'est donné le droit d'être comme ça il n'avait plus peur d'être jugé de ça à l'extérieur c'est important de comprendre ça tout ce, toutes les peurs que tu as et eh bien de te poser la question ok de quoi ai-je peur d'être jugé factuellement est ce que c'est peur d'être faible est ce que c'est peur d'être arrogant est ce que c'est la peur d'être méchant pourquoi parce que tout, tout ce dont tu as peur d'être jugé et eh bien tout ce que tu juges à l'extérieur tu vas avoir peur D'être jugé de la même façon. Et donc, quand nous, avec la dépolarisation, on va voir que de toute façon, t'exprimes tous les traits de caractère sous une forme donnée, et du coup, c'est OK, et que le subconscient lâche le fait que bah, c'est mal d'être perçu comme ça, et eh bien automatiquement, boum, tu te libères et bah, tu performes et tu te poses plus de questions par rapport au regard des autres. Donc, si tu veux te détacher du regard des autres, et performer bah, en étant libre finalement, soit tu prends rendez-vous avec un coach de mon équipe, soit tu vas voir où tu prends le livre, soit tu vas voir bah, quand est-ce que toi tu exprimes le même trait de caractère que tu juges à l'extérieur, de voir les bénéfices à ça jusqu'à tant que ton subconscient arrête d'associer